Reculez, monsieur. Je travaille, monsieur. Je suis journaliste, vous êtes policier. Vous m'agressez, vous agressez les journalistes Ouais. Vous voulez agresser, vous vous surserrer les journalistes presse, J'ai quelques presse. C'est filmé, attention, attention. Ça va être mauvais, je Attention. Ça va être sur Internet. Attention. Reculez, monsieur. Soyez gentils, laissez-moi travailler. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Monsieur, arrêtez, je travaille. Non, je travaille, je vais faire mon travail de journaliste. C'est filmé, attention. Bouge, Va sur Internet, attention. J'ai contenu, je reste. Je reste, je suis journaliste, je fais mon travail J'ai ma carte presse je... Devant le ministère Vous, vous allez vous voir, voir Vous allez voir devant le a, Mais j'ai fait quoi Je fais mon travail bon Non, j'ai fait mon travail, mais c'est suis journaliste Votre collègue ma J'ai ma carte presse, qu'est-ce qu'il je fait Qu'est-ce qu'il fait Une me gaze en plein le visage C'est filmé Allez-y Gazez-moi encore Gazez-moi encore Je vais parler à votre commissaire, allez où Attends, Je le connais, votre commissaire. Je suis journaliste, vous, vous de de de c est c est gaze, allez voir Mais c'est le commissaire vos collègues m'agressent, je suis journaliste depuis tout à l'heure. Monsieur le commissaire Vos collègues collègue m'agressent Depuis tout à l'heure je vous suis, monsieur le commissaire Qu'est-ce qui se passe Comme ça, c'est filmé Et vraiment ça va faire encore Mais non, mais je me travaille, moi je Je, je... je suis à distance, franchement. Allez, on recule Qu'est-ce que vous cherchez, franchement Allez, reculez. Mon gazé en pleine gueule Monsieur, reculez. En pleine face. Je vous ai dit reculez. Je vais appeler monsieur le commissaire, vous m'agressez encore je, je connais votre commissaire Je, je le connais, je, je suis le... Mais non, je fais mon travail, comment ça euh, Et vous, votre travail, c'est de protéger les journalistes et pas les agresser Ok C'est vous protéger les gens et pas les agresser. Ok Ok. okay. Je vais pas reculé là, J'ai vais pas reculé. Voilà, mais regardez. Vous m'avez agressé. Gars, vous m'avez gazé en pleine face. Voici ma carte presse. Je vais partir. Va mais non, je vais travailler. Je vais faire Va mes images. Va je vais faire Va mes images. Laissez-moi. Laissez-moi. Laissez je suis journaliste. Laissez-moi, ma carte. Je suis journaliste. J'ai n'ai rien fait. Je ne vous ai pas touché. Voilà, regardez. En magasin, en pleine face, tout est filmé. J'ai fait mon travail. J'ai le droit. On est en France. Depuis tout à l'heure, je suis avec votre commissaire à distance. Alors recule. recule. Je fais mon travail, messieurs. Allez, recule. Je fais mon travail. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Recule. Laissez-moi tranquille. Recule. Laissez-moi tranquille. Recule. Laissez tranquille. Recule. Je fais mon travail. Écoute. Laissez-moi, je veux fermer ces images. Laissez-moi. Laissez laissez Laissez-moi. Laissez-moi. Ah ah ah Laissez-moi.